Je nourris mon esprit avec mes yeux, avec mon nez, avec ma bouche, avec mes oreilles, avec mes sens et avec tout ce qui tourne constamment dans ma tête. C'est comme ça que je nourris mon esprit. Je cultive mon esprit. Avec quoi tu la nourris? Les journaux, les nouvelles, Facebook, les propagandes, les complots, les peurs. Parce que tout ça, la gang, là, ça l'existe, là. J'ai pas des lunettes roses. J'ai des lunettes conscientes. Je cultive ce que je veux voir dans ce monde, comme disait mon ami Gandhi. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Et c'est pas d'aller, de me mobiliser avec 56 000 personnes puis me battre contre les autres. Mais c'est de me mobiliser avec le plus de personnes possibles qui vont entendre le message et de rester debout. Mais! Et c'est ça la nouvelle race qu'on a de besoin, la gang. Rester debout avec énormément d'amour pour ceux et celles qui ne voient pas la vie comme on la voit.